Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo FAQ Ça devait être une autre vidéo à la base et puis j'ai publié mon vlog Dimanche dernier, je me suis rendu compte que beaucoup ne comprennent absolument rien à ma vie Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, hein Donc si je suis perturbée... Euh... Vas-y à Coucou. <rire> Coucou Coucou Coucou Tu veux voir ma cuillée Et trêve de blabla et... zé zé zé. zé, zé. Mais t'as niqué mon zé party. Parce que quand je regarde tes vidéos, je le dis rien que ah. toi Tonique est mon truc donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. D'ailleurs je vous le mets là. N'hésitez pas à venir me suivre. Viens, on est bien. Bref, trêve de blabla et... <rire> <médicules> Première Question étonnamment qui est revenue 40 000 fois, vous êtes vraiment des petits cœurs de beurre. Vous m'avez tous demandé, mais comment vas-tu en ce moment? Pourquoi est-ce que j'ai vraiment l'air si déprimée que ça? <rire> bah, ben, ça va très bien. C'est juste qu'en ce moment c'était euh, mouvementé, mais tout va très bien. Maintenant, je suis installée dans mon petit chez moi, tout va bien. J'ai retrouvé ma petite des Question aussi qui est beaucoup trop revenue <rire> parce que sous mon dernier vlog, il y a plusieurs personnes qui m'ont insinué que j'ai abandonné mon chat, et là il y en a plein qui me demandent pourquoi t'as pas pris prout. Je, je vais le dire vite fait parce que je sais que je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais en gros, Pout Pout est chez mon papa, je ne l'ai pas abandonné dans la rue. Je ne l'ai pas pris puisque tout simplement je pars seulement 4 mois à Besançon que un déménagement ça cause beaucoup beaucoup de stress à un chat que c'est un chat qui sort beaucoup qui adore sortir et là je suis en appartement en plein centre-ville donc il aurait pété un câble sachant que je reviens dans 4 mois bah c'était beaucoup mieux pour lui tout simplement je le laisse la banne déjà qu'il me manque beaucoup vous me brisez le cœur, ok en plus j'ai des nouvelles tout le temps je suis vraiment une mère poule cool, hein. alors à chaque fois que j'ai mes parents en téléphone vraiment hein, ils décrochent ils me disent regarde il y a ton chat pourquoi tu n'as pas pu prendre route il doit tellement te manquer si tu savais Autre question qu'on me pose un avis sur les culottes de règles Ou alors on m'a aussi demandé qu'est-ce que j'utilise comme protection hygiénique Lorsque j'ai mes règles que j'ai actuellement d'ailleurs mmh. La prochaine vidéo risque d'en intéresser beaucoup du coup Je n'en dis pas plus Oui je fais genre il y a un teaser de ouf alors que... Les amours <rire> Bah écoutez c'était une excellente émission sur France 2 hein. <rire> C'est drôle ou pas Bon bah non mais je vais vraiment répondre, il y a quelqu'un qui m'a demandé niveau cœur, tu en es rendu où enfin, Toujours au même stade au point de départ hein. C'est le néant. C'est le néant mais je en... Ensuite, on me demande trois mots pour décrire l'année 2019. What the fuck C'est vraiment les trois mots. On est d'accord c'est soit tout allait très bien, tout était top, j'avais des nouvelles de ouf, soit euh, j'étais plus bactère et je creusais encore avec ma petite pelle. Euh, <rire> et c'était de la merde. Donc 2019, j'ai rien compris. Heureusement, il est parti. Ciao, 2020, c'est très bien. Là, en gros, j'ai plein de questions sur comment est-ce que je fais pour vivre seule, ah, comment vis-tu la distance avec tes proches. Est-ce que l'ennui te pèse en revenant à Besançon Si oui, est-ce que t'as un remède contre ça L'ennui, du coup, bah non. Moi, en général, je m'ennuie pas et quand je m'ennuie, j'ai les Sims. Donc tu vois, <rire> j'ai toujours des trucs à faire. Donc ça, ça va. Même si j'ai pas beaucoup d'heures de cours, YouTube, Insta, ça me prend je pense au moins deux trois journées complètes dans la semaine la solitude un peu plus parce que ça me fait en fait ça me fait bizarre dans le sens où j'habitais chez mon père donc même si j'étais seule la journée je savais qu'il était là le soir et euh, on regardait une série ensemble on parlait de notre journée tout ça donc c'est plus que c'est une habitude à prendre en fait je peux pas me dire un coup je suis chez moi et je me dis oh tiens j'irai bien voir mes parents bah non ça fait un peu loin tu vois donc eux ils me manquent genre mes parents mon chat euh, mon neveu euh, mon frère euh, voilà tout ça me manque j'ai des copains tous ensemble <rire> <rire> des fois de temps en temps j'ai des coups de blues. genre je me dis euh, j'ai envie de voir papa, j'ai envie de voir maman, tu vois y il a mon côté enfantin qui ressort pour l'instant ça va mais euh, je sais ce que c'est que des fois se sentir un peu seul, surtout quand on est loin, quand, quand j'ai un coup de blues, en fait en général j'appelle mes parents comme ça je vois leur petite tête, euh, on parle de notre journée, euh, directement ils me montrent mon chat donc euh, tout de suite euh, je suis en mode ah. Si des fois vous avez des coups de mou parce que vous êtes loin de votre famille ou parce que vous vivez seul et que vous êtes pas habitué, c'est clair que quand on sort du cocon familial on a un peu du mal, c'est juste de vous occuper un maximum, donc de rencontrer du monde si vous pouvez, ou de faire des activités à côté, je sais pas, soit un job étudiant, soit faire du bénévolat. Où y a des jeux, lire, lire. regarder des séries, regarder des séries, écouter de la musique, pas triste. Ouais. <rire> Franchement, moi, je te jure, quand je me sens pas bien, je fais le ménage. Ouais, oh, grave, moi aussi. Ah bah, quand mon appart est nickel, c'est que... <rire> J'étais soit énervée, euh, soit déprimée, hein. 3 ouais. t'es bien habillée, t'as pas montré tes chaussettes Je suis pas une mytho, moi. Tu vois mes chaussettes Voilà mes chaussettes <rire> Elles sont belles, <rire> ah, ça trop drôle Tes conseils pour un premier date Et eh bah ben, franchement, je vous le demande, je vous retourne la question, parce que j'ai fait un seul date dans ma vie. C'était un mec que j'avais rencontré euh, à la fac en L1, et euh, il me propose qu'on aille boire... Enfin, il me donne son numéro et tout, on parle un peu, et puis il me propose un jour qu'on aille boire un verre. Franchement, moi je me disais chaud, il était mignon, il avait la tchatche et tout. Je le rejoins, à Rennes. Je me suis fait chier Les chier En gros, il y avait que moi qui parlais. Il parlait pas du tout. Et du coup bah à 21h euh, je lui ai dit bon bah moi je suis fatiguée. C'est crédible ou pas ça <rire> Non <rire> Je rentre chez moi et me dire non mais je suis désolée j'ai pas beaucoup parlé j'étais fatiguée euh, on était tous fatigués là-dedans j'ai eu beaucoup de questions genre euh, pourquoi t'es reparti à Besançon C'est vrai que c'est compliqué à suivre En gros je la fais très vite euh, L'année dernière j'étais à Besançon pour ma L3 vous savez pourquoi après bah, je suis repartie à Rennes et en arrivant là bas j'ai appris que je redoublais et en gros je ne redoublais qu'un semestre donc je suis repartie que pour un semestre plutôt que de retaper l'année entière à Rennes 2 voilà c'était aussi simple que ça après on m'a aussi demandé pour euh, mes projets de 2020 vraiment mon projet c'est finir ma licence réussir à rentrer j'espère dans le master que je souhaite. Si jamais je suis pas prise euh, j'ai des plans B, enfin un plan B. Et pour ceux qui m'ont demandé aussi mes projets YouTube, bah c'est la question un peu sensible. Hein. Concrètement si je suis prise en master je sais pas du tout si je vais réussir à Combiner les deux. Je me projette pas parce que YouTube, ça a toujours été une passion et ça a toujours été au, au feeling quoi. Pour l'instant, euh, je me suis jamais lassée donc euh, j'ai toujours. Euh... Vous avez toujours eu à me supporter quoi concrètement hein, Mais euh... Pff, ça va toi. T'es commentaires la poète poeta. Hein Est-ce que tu as une obsession bizarre genre moi c'est les chaussettes j'en achète un je vais me <rire> Ouais j'en ai. Les combis pilou pilou. Oh, j'en ai chez mes parents, Et pourtant j'en ai vendu. Et là, je me suis dit, quand t'en achètes une, t'en vends une. As-tu eu l'impression d'avoir évolué mentalement ces dernières années bah oui, je pense que de toute façon, on évolue toute notre vie. C'est pas rien qu'en 5 ans, ça veut dire que j'avais 17-18 ans, parce que j'ai bientôt 23. Bah oui, t'évolues de ouf. Rien que le fait de d'aller à la fac, de quitter le lycée, d'aller à la fac, donc ça t'apprend l'indépendance, l'organisation, les patati patata, d'avoir passé le permis d'avoir acheté ma voiture, donc d'avoir bossé pour acheter ma voiture. Bah adulte, t'es pas indépendant, mais de l'être un petit peu plus... Bah ça t'apprend plein de choses, d'avoir un appart, de vivre seul, de devoir du coup apprendre à faire des courses, à gérer ton budget, à faire le, le ménage, les lessives, de plus avoir tes parents derrière qui te posent au cul pour faire tout ça. Bah ouais t'évolues de ouf puis tous les coups de pute aussi que tu te prends dans le dos. Euh... Au final tout ce qui nous paraît très négatif au début bah ça te fait grandir de ouf même si ça fait chier de les vivre. Hein. Mais au final t'en tires grave du positif. J'ai l'impression de même pas du tout être la même personne sur tellement de points. Où oh, en es-tu dans ta transition vers des produits d'occasion meilleurs pour l'environnement alors ça j'en parle jamais trop euh, Que ce soit ici ou sur Insta ou... Non, je fais plein de choses au quotidien que je montre pas Mais après je pense qu'il y a des trucs vous avez remarqué Genre euh, je fais plus, je teste vraiment Je vous fais plus trop de haul et les seuls que j'ai fait dernièrement Bah c'était genre vinted quoi C'est de la seconde main parce qu'aujourd'hui j'achète plus de neuf Ou très peu, après je vais pas vous mentir hein, On n'est pas parfait, des fois je vais faire les boutiques, je vois un truc Je vais pas non plus m'empêcher de l'acheter Si j'en ai vraiment envie, vraiment besoin euh, Oui je fais plein de petits efforts Que je montre pas, bah, j'ose pas Je pense que j'ai trop peur des des, des retours après quand je, je parce que je suis pas parfaite du tout, genre typiquement j'ai des cotons réutilisables, j'ai des protections hygiéniques réutilisables, j'essaye de faire attention à prendre des fruits et légumes de saison, genre de trucs mais bah à côté je continue quand même de prendre ma bagnole de temps en temps, pas vous culpabiliser genre là c'est pas du tout le but, euh, vraiment chacun fait comme il peut, euh, chaque geste compte moi je trouve, je suis pas d'accord avec les gens qui disent de toute façon ça sert à rien mais voilà tout ça pour dire que oui je suis en transition donc il y a des choses qui sont pas parfaites mais moi je préfère ne faire petit à petit comme ça, je sais que ça va durer dans le temps moi je suis sûre que je vais pas lâcher dans un mois quoi. Est... Que fais-tu et comment gères-tu les moments périodes où tu n'as pas le moral J'écoute de la musique bien triste pour pleurer un bon gros coup. Ça, en vrai, ça m'a toujours fait un bien de ouf. Fais Parler. Yoga. <rire> yoga. Parler à ses proches, ne pas hésiter à les embêter. Même si des fois on est là, non, c'est ma fierté. Non, Faire des activités que tu aimes faire. Voilà, peu importe ce que c'est, moi je sais que j'adore faire du coloriage anti-stress. Des fois je tape des crises d'angoisse la nuit, je ne sais même pas pourquoi. Bah, du coup je me lève et je fais mon coloriage anti-stress. C'est pas miraculeux, hein, là, là... elle passe pas comme ça la crise d'angoisse, mais... Euh... Ça m'aide, tu vois, je pense à autre chose. En fait, faut, faut se concentrer sur autre chose. Faire du yoga. Attention, les gars, là, on part sur une question hyper philosophique, hyper poussée, très importante surtout. Gros débat du nouvel an pâte à la carbo avec ou sans crème fraîche Avec. <rire> <rire> bah, avec, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'appelle ça des pâtes lardons-œufs sinon, mais. Et pas d'œufs Il y en a du parce coup, qu ils font sans le... crème fraîche. Et du coup, tu mets de l'œuf à la place. Ah non, non. Ouh, en elle, pas d'œuf. Pas de carbo, c'est 10 pâtes, de la crème fraîche, des dés de jambon parce que je préfère au lardons. des champignons mmh. Mmh, pas de Des champignons Je sais quand j'étais petite j'avais la phobie des champignons. Bref, sinon mais j'arrête les, les <rire> anecdotes. Vas-tu faire plus de vlogs régulièrement Perso, j'adore les tiens. Merci beaucoup bah, en fait, j'adore en faire, et à chaque fois je me dis, oui, mais je peux pas en faire plus parce que ma vie elle est pas intéressante. Puis je vois que sur les autres chaînes, leur vie ne le sont pas non plus, mais pourtant on adore regarder. Hein. Je fais partie de ces gens qui adorent regarder les vlogs. Donc, ma question c'est ce que vous voudriez que j'en fasse de temps en temps Je vais pas taper des daily vlogs un hein. peu, mais est-ce que ça vous intéresserait Tu penses que ça Toi ça t'intéresserait de regarder les vlogs Après, je connais ta vie, mais. <rire> oui, bah, tu fais partie de ma vie donc forcément. Non, moi j'aime bien les vlogs. Les vlogs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Voilà tout le monde, je pense que j'ai fait le tour des questions les plus intéressantes. Et c'était histoire de faire un petit update. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon petit Instagram que je te mets ici. Mmh, les aisselles. Mmh. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao